Coucou Manon, comment tu vas ben, Ça va, un peu stressée de faire cette vidéo, mais bon, euh, <rire> je pense que ça pourra apporter euh, certaines réponses aux filles qui le verront. Et, euh, et on fait ça aussi pour les autres, hein, <rire> clairement. Exactement. <rire> ben, c'est super. Franchement, euh, moi je trouve ça génial que vous preniez le temps et puis que surtout, euh, sortir de sa zone de confort, comme j'ai dit, c'est super important. Et c'est génial que tu puisses le faire. Donc, euh, au top <rire> donc dis-moi, qu'est-ce que tu faisais avant cette formation euh, Alors, avant la formation, j'étais vendeuse en boulangerie-pâtisserie. Oui. Euh, sachant que j'ai quand même déjà un bac esthétique, euh, mais de quand j'avais 17 ans. Euh, j'avais pas pu rester, enfin euh, j'avais pas pu travailler dans ce domaine-là, donc j'avais laissé tomber. Et puis j'ai fait plein de petits boulots, etc. Et euh, en fait, j'en ai eu marre de travailler pour les autres. J'avais besoin de me lever et de travailler pour moi, de vraiment me donner à fond pour moi parce que la reconnaissance des gens, on l'a pas. Donc, euh, j'avais besoin de ça et euh, j'ai un peu cherché des formations en prothésie angulaire. Euh, je suis tombée sur un centre de formation que j'ai cru au début être la bonne chose. Euh, je m'y suis inscrite, j'ai fait une formation qui n'était que de trois jours. Euh, j'ai trouvé qu'à la fin de la formation, on n'était clairement pas formé. Euh, j'ai eu le diplôme comme toutes les filles, mais sincèrement, enfin euh, le travail n'était pas là. Euh, quand euh, les modèles nous contactent deux jours après en disant qu'il n'y a plus rien, euh, on se dit c'est pas possible, on ne peut pas ouvrir euh, dans ces conditions. Et puis, euh, je me suis beaucoup remise en question, j'ai cherché sur Internet euh, des formations et euh, je ne sais plus comment, mais je suis tombée sur ta conférence. Et euh, donc, je m'y suis inscrite tout de suite. Et euh, j'ai trouvé la conférence juste géniale, en fait. C'est tout ce que tu racontes dedans, c'est juste incroyable, en fait. Et ça, on se dit que à nous aussi, ça peut nous arriver, en fait, qu'il faut juste se prendre en main et, et décider des choses, décider de, de travailler et, et d'être dans les meilleurs. Et, et que ça arrivera, en fait, il faut juste bosser. Tout à fait, tu as bien raison. Donc là, euh, tu, ça fait quelques temps que tu es dans la formation. Est-ce que tu as l'impression d'avoir déjà un petit peu évolué Ah mais bon, complètement. Je, je m'en suis rendu compte euh, en, en à peine quelques jours. quoi. En fait, tout ce, que, ce qui n'allait pas sur mes poses, je ne le comprenais pas. Je ne savais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi j'avais des décollements. J'avais l'impression que je faisais bien les choses puisque c'est comme ça qu'on les avait apprises. Mais en fait… Pas du tout. Et euh, mon évolution a été mais fulgurante. Enfin, j'ai mon mari qui est très présent pour moi et, euh, et il regarde beaucoup mes poses d'ongles, etc. Et euh, il m'a dit que, enfin, c'était incroyable la façon dont, dont j'avais euh, j'avais évolué. Et même moi, maintenant, je suis fière des poses que je fais. Elles sont pas parfaites puisque ça fait que quelques temps que j'ai fait là. J'ai commencé la formation. Je ne l'ai pas encore terminée. Mais euh, l'évolution déjà entre le début de la formation et là, au bout de, je crois que ça fait à peu près un mois, un mois, un mois et demi, c'est hallucinant en fait. Je, je suis déjà fière de mes pauses et ce pas le cas avant. Ah bah, c'est génial. Et donc, pour celles qui pensent qu'elles vont devoir attendre six mois pour avoir des résultats ou quoi, toi, tu es la preuve que, que non, finalement, assez rapidement, tu as vu, euh, vu l'évolution mais complètement, parce que vraiment, enfin, les vidéos sont tellement bien expliquées qu'on ne peut pas euh, ne pas comprendre, on ne peut pas passer à côté des choses, en fait. C est, c est, euh, on, on remarque tout de suite ce qui va et ce qui ne va pas. On, on, a, on commence à avoir l'œil très rapidement, tellement c'est bien expliqué comment avoir l'œil. En fait, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est très compréhensible. C est, c est tout à fait. Euh, non, franchement, moi j'adore ta formation et, euh, et je regrette vraiment pas d'avoir... Ah bah c'est génial, <rire> c'est top. Et du coup, tu avais, avais regardé pour d'autres centres à distance ou t'avais même pas regardé en fait Tu t'es peut-être tombée sur moi avant Non, je suis tombée sur toi en première. C'est euh, vrai que j'avais énormément d'appréhension euh, sur tout ce qui était à distance. Euh, J'y avais réfléchi avant de faire le centre de formation, en fait. Et euh, je me suis dit, mais comment on peut apprendre avec des vidéos C'est pas possible Enfin, on ne peut pas apprendre comme ça, on a besoin de quelqu'un qui, qui nous montre nos erreurs euh, directement quand on les fait. Et en fait, euh, bah, pas du tout, parce que euh, on, certes, on a les vidéos qui expliquent, on peut les regarder, mais à l'infini, c'est pas vous regardez la vidéo une fois et c'est fini, il euh, n'y a, a, a plus rien après. Il euh, y a le groupe où les filles, elles sont, elles sont là, on s'entraide, il n'y a, y a vraiment pas de méchanceté, parce que je trouve tellement de méchanceté sur les autres groupes. Et euh, moi, j'ai été sur des groupes au début où les filles me faisaient pleurer tellement ça me faisait, ça me faisait mal parce qu'elles étaient méchantes en me disant que j'avais pas d'avenir dedans, qu'il euh, fallait que je, que je parte en formation. Enfin, c'est vraiment... Euh, on nous on, on met plus bas que terre parce que euh, ces filles-là sont très dans la concurrence, elles veulent pas de filles meilleures qu'elles, etc. Que dans le groupe, c'est complètement différent. On grandit ensemble. Et ça, franchement, j'ai... Enfin, j'adore. C'est génial. En fait, c'est exactement mon rêve à la base, quand j'ai lancé la formation, c'était de me dire, ben, on n'est pas concurrente, on est chacune différente, on a chacune sa personnalité, on va faire des pauses chacune différente, on n'est pas dans le même secteur. Et ben, Pourquoi se tirer dans les pattes au final C'est Complètement, complètement. c'est autant euh, s'entraider et euh, faire en sorte que le métier soit sublimé, puisque euh, au niveau de certains, on n'est même pas considéré comme un métier, la prothésie angulaire, et vu comment c'est compliqué euh, je pense que, enfin, ça le devrait, sincèrement. Parce que quand on voit euh, tout ce qu'il y a à apprendre, euh, on ne peut pas se dire, euh, bah, par exemple, qu'en trois jours, euh, on, on peut prendre des clientes. Ce n'est pas possible. On, en trois jours, tu fais n'importe quoi. Tu, tu n'as pas, euh, dans la formation que j'ai faite, il n'y avait pas d'anatomie de l'ongle. Euh, il n'y avait pas de maladie d'ongle. Donc, certes, moi, j'ai une formation en esthétique. Donc, j'ai des petits souvenirs. Mais je veux dire, une fille qui n'a jamais eu de formation. Avant, sur tout ce qui était anatomie, maladie, etc., elle ne peut pas savoir et elle fait n'importe quoi. Elle peut aller sur une cliente qui a des mycoses, contaminer tous ses produits, contaminer d'autres clientes, et elle ne s'en rendra même pas compte. C'est ça qui est incroyable. Enfin, moi, l'hygiène, c'est quelque chose de très important pour moi parce que j'ai aussi travaillé dans la restauration. Donc, euh, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça et qu'il le faut dans une formation. Tout à fait, oui. Et au niveau des autres modules, est-ce que tu trouves la formation assez complète vu qu que j'ai rajouté en plus la partie clientèle, la partie euh, ouverture, gestion d'entreprise, tout ça Alors, je pense que tu n'es peut-être pas encore à ce niveau-là. J'en suis... suis pas encore là. Euh, là, je crois que dans la première formation, je dois être au module 23. D'accord. Parce que j'ai une mauvaise élève, je suis partie en vacances. <rire> Donc j'avoue que j'ai complètement déconnectée. Euh, mais là, depuis que je suis rentrée, euh, je m'y remets à fond et puis j'ai commencé un petit peu à aller dans la formation Nail Art euh, pour regarder parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais euh, non, la partie, euh, la partie clientèle, je n'y suis pas encore arrivée. Après, j'ai vu euh, quand même euh, tous les, les lives euh, que, que tu as fait pendant les vacances. Je les, je les ai quand même regardés bon, en replay. <rire> C'était un peu compliqué. Mais, euh, mais non, enfin tout ce que tu expliques euh, pour, pour amener de la clientèle, tout ce qui est histoire de parrainage et tout ça, enfin moi je l'ai bien pris en note, j'ai mon, mon petit cahier « Your nice » et euh, je ça. prends en note pour pouvoir euh, les appliquer euh, par la suite. Quoi. Tu nous donnes énormément de clés euh, pour s'en sortir, pour monter un business solide et, euh, et il faut les prendre. Clairement, celle qui les prend pas, bah, c'est que bah, dans deux ans, elle sera plus prothésiste angulaire et puis voilà c'est qu'elle ne cherche pas à, à être dans, dans les meilleurs et qu'elle cherche juste à être basique en fait. Mm -hmm. Et là, tu as, as relevé un point très important, c'est que moi, j'essaye de former justement les meilleurs. C'est pour ça que je vous donne aussi, alors tu n'as peut-être pas encore vu les vidéos, ils sont plus bas dans la formation euh, de base et perfectionnement, mais sur comment prendre des photos, la luminosité, euh, le, tout ce qui est Instagram et tout ça aussi, qu'au départ, je n'avais pas et j'ai rajouté tellement d'informations. Au début, il y avait 17 modules. On est à 150 vidéos dans la formation de base maintenant. <rire> Donc tu vois. Moi, le Instagram, je viens euh, hier justement. Ouais. Euh, non, le photo. Oui. Le photo, le Instagram, je l'avais commencé, j'ai pas eu le temps de le finir, mais euh, le photo, je l'ai regardé complètement euh, hier. Et euh, du coup, j'avais une, une grosse euh, moutte en plume blanche euh, que j'utilisais en déco et je l'ai cherché, mais partout, partout. Euh, Marie me dit, mais qu'est-ce que tu fais Je lui dis, je cherche ta moutte blanche pour faire des belles photos. Mais <rire> Nathalie, elle a dit, non, non, euh, franchement, j'ai hâte de pouvoir euh, essayer de prendre des belles photos parce que c'est vrai que les photos, c'est ce qui nous met en avant, clairement. Et, euh, et c'est génial que tu aies fait euh, cette vidéo pour nous expliquer comment les faire. Eh ben super. Donc, euh, on, à vrai dire, là, euh, tu es plutôt satisfaite, on dirait, <rire> de la oh, formation. Complètement. Enfin, moi, je j'en suis plus que satisfaite, j'en parle autour de moi. Pour moi, c'est la formation à choisir et j'aurais su, je l'aurais choisie dès le début, mais je veux pas, je veux pas avoir de regret non plus. Euh, J'ai quand même appris certaines choses dans, dans l'autre formation, je veux pas dénigrer non plus. Hein. Bien sûr. Euh, mais euh, c'est vrai que j'aurais pu la choisir dès le départ, <rire> ça aurait été pas mal. Ça m'aurait fait ouais. un peu de temps, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Tout à fait, ouais. Donc, il pour, euh, pour, y en a énormément qui pensent qu'on ne peut que apprendre en centre. Donc, toi, tu es la preuve vivante, tu as fait l'un et l'autre. Et du coup, ce ben, n'est pas finalement la vérité pour tout le monde. Ça peut l'être pour certaines, mais pas pour tout le monde. On peut apprendre à distance aussi, quoi. Il faut juste être organisé. Voilà, tout à fait. Et, et, justement, et justement, comment est-ce que tu t'organises, toi Est-ce que tu as des enfants que tu gères Est-ce que tu travailles encore à côté non. Alors, euh, moi, je n'ai pas d'enfant. Hein. J'ai juste un mari et des chats, c'est assez. pour l'instant ce n'est pas encore le moment. Euh, je ne travaille plus parce que j'ai quitté mon travail, justement, pour, euh, pour me lancer, euh, lancer mon entreprise, en fait, euh, avant de faire la formation euh, « You're nice », parce que, en fait, quand j'ai quitté mon travail, j'ai fait tout de suite la formation au centre et je pensais qu'en sortant du centre, je pourrais tout de suite euh, avoir ma clientèle ce qui n'a pas du tout été le cas. Euh, donc du coup, bah, euh, là, petit à petit, euh, je, je vois que je, je m'améliore de plus en plus et que je vais pouvoir, euh, pouvoir commencer euh, sereinement à, à ouvrir mon entreprise. Ah, c'est génial, c'est top. <rire> bon, bah, on espère pouvoir fêter ça bientôt sur le groupe, alors l'ouverture d'entreprise, hein ouais, c'est top. Et du coup, tu as choisi de, de t'installer chez toi, une petite pièce ou de faire du domicile, tu sais déjà comment tu vas faire alors, ça a été très compliqué euh, parce que euh, dès que j'ai quitté mon travail, j'avais décidé de faire du domicile et euh, j'ai quitté mon travail euh, début juin. Et en fait, depuis, je réfléchis énormément, c'est un casse-tête euh, parce que c'est aussi dur de prendre des décisions dans sa vie et de se dire qu'il faut y aller et que c'est la bonne décision. C'est très compliqué et euh, en fait, euh, là, il y a quelques jours, j'ai décidé quand même de faire ma pièce euh, chez moi <coughs> euh, parce que je suis propriétaire, donc c'est beaucoup plus simple que pour les locataires. Euh, donc euh, là, je suis en train de, de mettre tout ça en place dans ma tête, la déco, tout ça, et puis euh, acheter petit à petit. Après, c'est vrai que j'ai un peu peur que euh, en faisant juste chez moi, ça ne fonctionne pas. Euh, à 100% parce que j'habite vraiment, euh, j'habite dans un hameau et euh, il doit y avoir euh, une cinquantaine de maisons, pas ah, plus. Oui. Donc, euh, je pense quand même faire les deux, en fait, proposer aux clientes, soit à leur domicile, soit au mien. D'accord. Après, des fois, c'est des croyances limitantes, des fois, hein, pas toujours, parce que moi, j'habite un petit village aussi et il y a des gens qui faisaient plus de 100 km pour venir euh, dans le petit village où j'habite alors qu'ils habitaient dans des grandes villes avec… Euh, je crois, quelque chose comme au moins une centaine de prothésistes ongulaires déclarées, hein, sans celles qui ne sont pas déclarées. Donc, comme quoi, euh, ça peut, euh, ça peut être, euh, être une croyance limitante, à voir. Mais le fait de combiner les deux, dans un premier temps, ça peut être, euh, ça peut être sympa. Mais ce qui m'a fait beaucoup réfléchir justement à m'installer chez moi, c'était justement que tu avais dit que toi aussi, tu habitais un petit village et que ça n'avait pas empêché les clients de, de venir. Euh, et euh, et c'est pour ça que je me suis dit… Euh, Faire du domicile, c'est bien, mais on ne sait pas sur qui on tombe. C'est compliqué et je, veux, je souhaiterais avoir une certaine clientèle. Donc, en faisant du domicile, c'est compliqué de savoir euh, la clientèle sur laquelle on va. C'est euh, pour ça que voilà, j'ai quand même euh, voulu ouvrir ma petite pièce à moi. Bah ben, Super Vraiment, j'espère que ça va super bien fonctionner pour toi, on, tu pourras tester les deux, voir dans quoi tu te sens le mieux, et puis ensuite euh, choisir l'un ou l'autre. Ouais. Ouais. Mais je pense que ouais, d'avoir une petite pièce chez soi, c'est vraiment pas mal du tout, parce que tu n'as pas les déplacements et tout, le temps perdu entre, donc c'est un plus. Après, ce qui peut être super intéressant, c'est que si tu fais du domicile, tu peux dire, bah, par exemple, euh, on se rejoint chez une personne et tu fais par exemple 2-3 pauses de suite. Ça, ça peut oui. être intéressant aussi, tu vois, tu restes là après. Ça peut être hyper convivial. Hein. Donc après, il y a toujours moyen de, voilà, oui. de faire des <rire> choses comme, dans ce sens-là. <rire> Et est-ce que euh, sur le plan euh, donc professionnel, déjà, ça t'a apporté quelque chose, mais personnel, est-ce que ça t'a apporté aussi Parce que j'ai quelques vidéos, au départ, je ne sais pas si tu les as vues, euh, qui parlent plus un petit peu de l'aspect personnel. Ah... Euh... J'ai gagné énormément de confiance en moi, ce que je n'avais absolument pas. Euh, aussi euh, je. J'avais déjà commencé avant de voir ta conférence à faire de la méditation. Et euh, quand j'en ai trouvé dans ta conférence, je me suis dit Ouais, mais c'est génial, on est sur les mêmes choses, on, on pense les mêmes choses. Et euh, j'essaye d'être une personne très positive, très souriante, et de me dire que. Tout dans la vie vient pour quelque chose qu'il faut juste patienter, qu'il faut juste se battre et, et que tout vient à point qui sait attendre, comme on dit. Ça, Vraiment, euh, la, la confiance en soi, c'est… Et j'arrive maintenant à, à reconnaître mon travail, en fait, parce que euh, avant on se dit euh, « il y a toujours mieux que soi ». De toute façon, ça, c'est obligatoire, mais euh, j'étais plus le genre de personne à se dénigrer et euh, à se mettre euh, vraiment euh, au ras du sol et non grâce à grâce à tout ça je me rends compte que bah, mes pauses valent quand même un peu le coup que <rire> je ne suis pas si nulle que ça Bien sûr. et puis, je le vois avec mon évolution euh, je suis fière de moi en fait ce que j'ai ce j'étais pas avant du tout c'est génial. Franchement, c'est top. Parce que moi, ce qui m'apporte encore plus que de vous apporter un métier, c'est de vous apporter aussi un, un peu de bonheur quoi, dans, dans la vie, de se sentir bien, positif. J'essaye d'insuffler ça au maximum euh, dans la formation, dans le groupe et tout ça. Et je suis mais super heureuse quand je vois que ça marche. Donc, bon, c'est génial. Tant mieux. <rire> et est-ce que ton, ton mari a remarqué une différence ou, ou pas Attends, attends, attends. Euh, euh, bah, il voit que je suis quand même plus positive, je suis, je suis plus calme, tout ça. Moi après j'ai un tempérament de feu, donc euh, c'est un, un peu plus compliqué pour lui. Mais euh, j'essaye je, je, quand même, fin, quand j'ai des petites baisses de morale, de me dire oh bah ça, ça allait pas, tout ça, il est toujours derrière moi à me dire mais si regarde ça c'est bien, quand je dis oh mais regarde ma pause, ça n'a pas tenu, il me dit oui mais regarde par rapport à toutes les pauses qui ont tenu. Il, il est toujours là, là derrière moi à, à me booster en fait et mon mari. C'est génial. Franchement, quand on peut avoir du soutien comme ça, c'est c'est le top. On peut que réussir, j'ai envie de dire. Ah. Donc super. Bon, on a déjà pas mal discuté du coup. Est-ce que tu aurais peut-être encore un dernier mot à dire aux filles qui ont peur, qui pensent que qu'elles n'y arriveront pas avec une formation à distance Qu'est-ce que tu aimerais leur dire Un petit mot de la fin. Il faut pas avoir peur les filles. Enfin, il faut se lancer. Si vous voulez changer de vie, si vous voulez gagner en confiance en vous, si vous voulez juste être heureuse en fait, faites ce que vous avez envie de faire, c'est tout. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Il faut essayer. Vraiment, faut faut essayer et, et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Enfin, moi, je suis trop heureuse donc, euh, donc euh, sincèrement, faites confiance à Nathalie, faites confiance au groupe, aux filles, aux vidéos, à la formation en ligne parce qu'elle est juste géniale. Super. Bon, ben, bah, c'est parfait. Merci infiniment euh, Manon pour, euh, pour ce témoignage aujourd'hui qui était très riche, qui nous a apporté beaucoup. Euh, tu vois, il n'y avait aucune raison de stresser parce que tu étais parfaite. Ah. Donc c'est génial. Pas, comme ça reste un, un dialogue, c'est oui. plus simple que d'être toute seule face à une caméra. Exactement. C'est vrai. Parler aux autres, euh, non, c'est en Skype comme ça, c'est sympa. Et même, il faut faire des témoignages parce qu'il faut prouver aux autres filles que c'est vraiment une bonne formation. quoi. Mmh. Il faut, faut pas qu'elles qu s'inquiètent pour ça, vraiment. Super. <rire> Donc, je te dis à très, très vite sur le groupe, alors. Hein Merci, à au revoir. Salut. <rire>